Shalom, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est mercredi, notre journée de prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, le Seigneur nous recommande à ce que nous puissions parler de lui. Nous voulons parler du Créateur, nous voulons parler de notre Seigneur Jésus-Christ Nous voulons parler de celui qui nous accorde le souffle de vie Nous voulons parler de celui qui nous accorde la santé, la santé pimpante. Nous voulons parler, bien-aimé, celui qui a les modes visibles et invisibles Notre c'est sainte et divine celui-là qui s'appelle Jovah Jireh, il s'appelle Jovah Shama, il s'appelle Jovah Tukenu, il s'appelle Elohim. celui lui, le Créateur, incréé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est raisonnable pour nous de parler de la part de cet homme de Galilée. Celui qui a laissé, qui a accepté de laisser la chaise de gloire de la royauté prendre les corps humains et venir vivre avec nous pour nous racheter. Jésus de Nazareth Bien aimé, c'est tout, tout à fait évident que le nom de Jésus ne s'éloigne pas de nos lèvres. Que le nom de Jésus ne rentre pas dans les oubliettes. Que le nom de Jésus soit mis en exergue pour tout humain. Bien-aimés, vous le savez très bien, les mercredis passés, nous avons épilogué avec vous sur un thème. De fil en aiguille, nous avons parlé longuement sur les thèmes principaux qui nous, a, qui nous avaient été donnés par le Seigneur intitulé « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté ». Et je vous avais dit que ce thème a été tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 20 jusqu'au verset. 25. Ceci étant, bien aimé, dans le Seigneur, il est tout à fait idéal et correct que nous puissions, bien aimé, demander l'aval ou encore la permission à celui que nous voulons parler pour qu'il nous accorde l'autorisation. Bien que la vision est là, mais nous devons à chaque fois nous ressourcer, nous référer toujours à lui, pour nous fortifier, nous remplir d'innocutions, et faire en sorte que notre chemin soit balisé par lui et par lui seul. Jésus de Nazareth. Je vais vous inviter, bien aimés dans le Seigneur, Partout où vous vous retrouvez, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, je vous invite, ne fût-ce qu'il minute, pour implorer la grâce de celui qui veut que nous puissions parler de celui qui veut nous parler en ce moment. Prions. Éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, l'unique, le véritable Dieu, l'admirable conseil et conseiller cavalier de l'Apocalypse, le Seigneur, le Seigneur, tu es Dieu. Nul ne peut se comparer à toi, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé l'homme selon ton image et ta ressemblance. Tu l'as créé pour ta seule gloire. Père. Nous voici devant ton trône de gloire. Là où les quatre êtres vivants, les 24 veillards, ne cessent pas de te glorifier, et nous nous prosternons pour demander ta miséricorde, pour te demander la grâce qui doit, qui doit venir de toi, afin de placer une parole puissante, une parole d'autorité, pour que ton peuple qui attend de pouvoir recevoir, l'ençu du léternel. Père, et demandons au Dieu que notre vie soit uniquement pour ta gloire. Accorde-nous, Père, en ce jour une grâce particulière, une action particulière fraîche qui vient de toi. Et que le Saint-Esprit nous habite et que ton sang nous couvre. Rien de contraire ne pousse nous atteindre parce que tu dis... Petit enfant, ne les craignez pas parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les bords. Et tu as dit sous la croix de Bougoulogote que tout est accompli. Merci Seigneur pour cet accomplissement et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Nous sommes infiniment reconnaissants Père pour la recommandation, pour cette émission pour cette grande vision que tu nous as donnée de parler de ta part, pour que les mots soient mis, mis au parfait, et que ceux qui écoutent cette parole puissent raconter la chose dont elle cherchait depuis Belliède. Sois béni parce que tu es tué. te glorifions et disons, merci au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Puisqu'il est tout à fait évident, bien-aimé, bien aujourd'hui, que nous puissions continuer de parler de la part de notre créateur. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il est indiqué que nous puissions partager avec vous les sous-thèmes intitulés Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Bien-aimé dans le seigneurs le sous-thème s'intitule Personne ne connaît les, les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Quelle est parabole. Bien-aimé, ce sous-thème ce sous a été duré dans le livre de Matthieu 9, chapitre 9, verset 4, Jean, chapitre 21, verset 17, et 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. C'est de là, bien-aimés, dans le Seigneur, où nous allons vous parler de cette portion, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous vous demandons, bien-aimés, partout où vous êtes, de nous, de nous prêter votre oreille et de nous donner votre attention pour que nous puissions voyager ensemble et raconter ce dont on a besoin, c'est-à-dire la gloire de l'Esprit qui, qui nous anime en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas tarder et nous ne voulons pas tirer à longueur. Nous voulons aller tout droit à la matière. Je vous ai parlé au début, bien aimés dans le Seigneur, de notre thème principal et qui s'intitule « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté ». Et nous avons taillé longuement, nous avons expliqué longuement, nous avons donné Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples liés à ce grand thème principal. Et ceux qui nous ont suivis, ils allons récolter leurs bénéfices par rapport à ces messages. Bien entendu, aujourd'hui, ce mercredi, le deuxième mercredi de notre thème principal, nous voulons bien aimer. Vous parlez d'un sous-thème qui sont titules, Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Wow. C'est vrai, bien-aimé, dans le Seigneur, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ne peut connaître les choses de Dieu que celui qui a l'Esprit de Dieu. Puisque celui qui a l'esprit de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, se comporte selon la parole de Dieu, marche selon la parole de Dieu, raisonne selon la parole de Dieu, se comporte selon la parole de Dieu. Ce sont des personnes mises à part qui ne font que des choses liées au trône de gloire. C'est pourquoi leur marche est différente de ceux du monde. Et de là nous disons Nous sommes dans ce monde Mais on n'est pas de ce monde Bien aimé dans le Seigneur Vous savez très bien Que si on n'est pas animé D'un esprit de Dieu La personne qui ne connaît pas Dieu Ne peut pas être animée D'un esprit de Dieu Pourquoi Parce que l'esprit de Dieu N'est pas habité ou encore cohabiter qu'avec celui-là qui, qui, qui, qui, qui s'inspire de la parole de Dieu. quest celui-là qui grandit et qui croit en Jésus-Christ sans Celui qui a l'esprit bien-aimé dans le Seigneur a un comportement à part celui qui a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, a des limites, a un cadre à port approprié qu'il doit respecter pour uniquement honorer son Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu pour les, les dénicher et les connaître, vous devez lire sur lui l'amour, l'amour du prochain. Bien aimé dans le Seigneur, il est dit dans la parole de Dieu. Nous nous ressemblons à Dieu. Dieu nous a créés selon son image. Alors, tel que nous sommes, nous sommes de Dieu. Alors, nous devons incarner la parole de Dieu. Qui s'explique sur un mot qui s'appelle amour. Dieu est amour. À cause de son amour, il nous a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique. Pour que nous ayons cet esprit, l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions communier avec lui, il faut qu'il y ait un sacrifice de douleur. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne peut avoir l'Esprit de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, que celui-là qui a pour Seigneur, qui a pour Dieu, qui a pour croyance à la parole de Dieu. C'est celui-là que le Saint-Esprit devrait cohabiter, que le, que le Saint-Esprit devienne habiter pour vous inspirer des choses en haut. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Bien aimé, dans le Seigneur, je vous dis que notre soutien, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu, c'est vrai, ne peut connaître les choses de Dieu que celui qui a l'esprit de Dieu. C'est lui qui a l'esprit. Il met. Ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il est hors oh, question qu'ils connaissent les choses de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Entre maintenant dans, dans le corps du message. À Matthieu 9, chapitre 9, verset 4. Il est dit ceci, bien aimé, dans le Seigneur. Et Jésus connaissait leurs pensées du. Des points. Pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Voilà. Bien-aimés, tout ce que vous faites en cachette, tout ce que vous faites en cachette, en cachette bien-aimé dans le Seigneur. Croyez-moi, le Seigneur voit tout. Les pensées qui vous animent d'utiliser le Seigneur Jésus-Christ comme votre fonds de commerce pour vous enrichir, pour avoir un grand nombre de fidèles bien-aimés, pour avoir la renommée, pour se taper de l'élix, pour s'acheter des, des maisons, pour s'acheter des voitures, à cause de la, du nom de Jésus, à cause de la parole de Dieu que tu as mis aux enchères. Dieu sait lire tes pensées. Toi-même, tu connais tel que tu es là, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez en ce moment ici, ne les suivez pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne les suivez pas, sont en train d'amuser la galerie. Ne les suivez pas. Il faut avoir, il faut demander le Seigneur de vous accorder l'Esprit de Dieu pour avoir le discernement de comprendre les systèmes qu'ils opèrent pour que vous soyez épargnés, bien aimés, dans le Seigneur, dans ce vent, vent impétueux qui est en train de courir le monde. Bien-aimés, il est temps d'avoir un esprit de discernement De savoir distinguer le bien et le mal De comprendre qui est serviteur et qui ne l'est pas Le Seigneur nous dit Sortez au milliers des. C'est-à-dire sortez au milieu des églises Qui n'honorent pas le Seigneur Au milieu des églises, des églises, des églises Où le Seigneur, l'Esprit de Dieu n'en pas L'Esprit de Dieu n'en pas C'est-à-dire c'est l'Esprit de la chair C'est l'Esprit humain Lorsqu'il y a l'Esprit humain, vous comprenez Qu'il y a l'envoûtement Qu'il y a la convoitise qu'il y a beaucoup de choses bien aimé qui sont contraires à la parole de Dieu bien aimé sortez au milieu d'eux, cherchez la sous de discernement pour que tu sois convaincu sur si la personne qui est en train de te diriger pour que tu sois convaincu sur si la personne qui, qui a qui a réussi la vision de du Dieu, du créateur. A-t-il l'esprit de Dieu ou encore l'esprit humain? Puisqu'il a dit dans notre souterrain, personne ne connaît. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, une personne qui n'est pas animée à un esprit de Dieu ne peut pas. Vous conduit de la manière que le Dieu l'éternel le a tracé pour vous, bien aimé, dans les seigneurs Il risque de vous embourber, bien aimé, dans des choses qui sont éphémères, des choses, bien aimé, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Voici les moments idéaux que vous devez. Vous remettre en cause, bien aimé, dans le Seigneur, vous qui partez comme des troupeaux avec rachetez le temps, bien aimé dans le Seigneur, invoquez le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu vous oriente, tout ce que l'Esprit de Dieu va vous donner, la lumière, va vous accorder la lecture, la vision, si la personne, l'église que tu fréquentes. Que celui qui a des oreilles écoute à ce que dit la parole de Dieu au travers de ses messages. Bienvenue, on avance sur les livres de Jean, chapitre 21, verset 17. Il est dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Il lui dit pour la troisième fois. C'est Jésus qui s'adresse à Pierre. Simon, il n'appelle pas son nom. Fils de Jonas, il, a, au nom de, il est que il, c'est il, il, il Qu -ce le fils de Jonas, Pierre. Jésus lui dit ceci. Même tu lui poses cette question. Écoutez Pierre. Pierre fit attrister de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui dirigez les églises de Dieu, il arrive des fois de nous remettre en cause pour savoir si on est sur les voies, la bonne voie ou encore si on est sur le bon. si il a été attristé puisque Jésus lui a posé plusieurs trois fois la question il revenait sur la même chose sur la question bien aimé dans le Seigneur écoutez la lecture il pose à quoi il dit même tu il réplique encore même tu et il lui répondit c'est Pierre qui répond maintenant, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Alors, en ce moment, Pierre a compris que le Seigneur est en train de lire sa vie. Que le Seigneur a la vision sur Pierre. Et c'est pourquoi il insiste sur la personne de Pierre. Jésus lui dit... Jésus ouvre la bouche dit à Pierre. Paix mes brebis. Voilà la raison de l'insistance. Est-ce que toi tu es en train de paître les brebis du Seigneur, comme le Seigneur l'a insisté auprès de Pierre. Ou encore tu es en train d'envoûter les brebis du Seigneur. Bien-aimé, au lieu de paître les brebis du Seigneur, toi tu es en train d'envoûter les brebis du Seigneur. Connaissant bien ce que tu es en train de faire, tes enseignements, ta manière, tes prophéties, tes, tout ce que tu fais, les miracles. Tu sais que ce sont des choses montées de toutes pièces, mais tu le fais parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as besoin de renommée, parce que tu as besoin de vie bien aimé dans le Seigneur pour que les le monde voient que tu existes. Non, Les mots n'a pas besoin de te voir exister, mais... Dieu a besoin de comprendre que tu es en train de travailler pour perdre ses brebis. Voilà l'insistance du Seigneur auprès de Pierre. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Et vous le savez très bien, bien aimé, un jour, Jésus a dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. C'est Jésus qui dit à Pierre, Pierre, le diable est à réclamer. Pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, le diable est en réclamé? Puisque Jésus, le diable savait que après Jésus, c'est Pierre qui aura la mission de faire la continuité de réaliser la mission que le Seigneur ou encore de matérialiser la mission que Dieu, le Seigneur a, a, a laissée entre ses saints et Jésus savait bien connaissant bien que c'est Pierre qui devrait reprendre le bâton pour la continuité parce qu'il lui a dit allez faire de toutes les nations mes disciples mais si vous regardez très bien, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui dit, Père mes brebis. Les brebis du Seigneur, c'est les brebis de Jésus. C'est tout simplement nous, nous dire clairement que je suis Dieu. Les, les enfants de Dieu, les humains que vous voyez ici, ce sont mes brebis. Ce sont mes enfants. Et toi, Pierre, tu dois les paître tu dois les nourrir avec une bonne verdure. Et qu'il soit rassasié pour qu'il m'adore, pour qu'il m'exalte, pour qu'il m'élève, pour qu'il croit la parole de Dieu et marche selon ce que moi j'ai tracé en tant que créateur. C'est ça la parole de Dieu. Bien aimé, vous le savez très bien. Comme Jésus avait la mission et avait son programme sa planification sur la personne de Pierre. Qu'il a changé le nom de Simon en, en Pierre. Parce qu'il savait que c'est de là qu'il va bâtir son église. Et il a toujours insisté sur Pierre. Même lors de son départ, il a dit, ne quittez pas ici. Jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit Qui doit demeurer en vous Pour vous orienter C'est ça l'Esprit de Dieu qui devrait conduire Tout enfant de Dieu Tout serviteur de Dieu Tout pasteur tout prof, Qui que vous soyez qui opère, qui opère Dans les champs du Seigneur Vous devez être conduit Animé par le Saint-Esprit Qui est le meilleur enseignant Bien-aimé dans le Seigneur Avec quel esprit Opérez-vous dans votre église Avec quel esprit opérez-vous les miracles Avec quel esprit prophétisez-vous, bien aimés dans le Seigneur Tu les connais, tu les sais très bien Tu les sais bien que moi Parce que tu connais tes sources Bien aimés évite bien aimés dans le Seigneur De nous embourber, embourber plusieurs Pour vos, vos, vos, vos uniques intérêts Mesquins, même. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être prudents lorsqu'on est en train de du dans les champs du Seigneur. Avec la prudence et savoir Comment opérer Et on doit opérer selon les vertus du Seigneur. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Si Jésus a insisté auprès de Pierre, qui fit son disciple bien-aimé, parce qu'il savait qu'il avait un programme avec Pierre, et il avait une planification avec Pierre, si naturelle et naturelle avec Pierre, pour l'accomplissement de l'Évangile, à ce que l'Évangile puisse atteindre les coins et recoins du monde. voilà l'existence de bien mais, mais, mais ne faites pas des, des, des aventures dans les, dans les champs du Seigneur ne cherchons pas l'argent dans les champs du Seigneur n'ayez pas l'esprit de créer des choses pour vous acheter je ne sais quoi ce sont des choses éphémères. les jours de ton départ tu vas te retrouver sur un petit truc bien taillé et tu seras devant le Seigneur. Qu'allez-vous dire devant le Seigneur Quel serait ton rapport final et Raisonnez pas mille fois, mille et une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, on avance. Toujours avec notre soutien. Personne, personne est bien aimé dans le Seigneur, j'insiste Personne ne connaît les choses de Dieu Si ce n'est l'Esprit de Dieu Si on n'est pas animé de l'Esprit de Dieu Vous n'allez pas connaître les choses de Dieu C'est pourquoi le Seigneur a insisté auprès des biens. Ne sortez pas d'ici Vous devez attendre la venue du Saint-Esprit qui va vous donner la direction, la vision. Et vous remplir de l'inonction. Pour bien opérer. Et toi, qui est celui-là qui t'est rempli, bien-aimé? Est, quelle est ta source, bien-aimé, dans le Seigneur? Et tu veux faire des tollés ça et là? Non, on a besoin de connaître Tes sources. Parce que tu es en train de plonger les gens dans les noirs, dans un gouffre sans fin. Bien aimés, on continue encore notre ère. Et sous thème dans le livre, en Corinthiens chapitre 2, verset 11, il est dit ceci. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de quel de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Bien aimé, pour connaître comment Jésus opère, pour connaître, bien aimé, vous devez d'abord quelqu'un qui croit en Jésus, quelqu'un qui croit à la parole de Dieu, quelqu'un qui est attaché au Saint-Esprit, quelqu'un quel est esprit à trouver, à louer domicile dans votre dans votre corps, pour qu'il opère librement. C'est cela bien aimé dans le Seigneur. C'est une question. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, et si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, c'est une question. Écoutez la suite. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, dans tout ça, si on n'a pas le Saint-Esprit, dans tout ce que nous faisons, dans l'œuvre de Dieu, c'est de n'importe quoi. Ou encore, on est dans la religion. Ou encore, on est dans la coutume Pour vulgariser nos rituels. Pérenniser les traces de nos ancêtres. Bien-aimés, vous devez savoir que tout passera. Sauf la parole de Dieu va rester. Si vous resterez bien aimé dans ce monde. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher le Seigneur. Tant qu'il est temps. Jésus est descendu, il a donné son corps, il s'est sacrifié, mort, ressuscité. La, la terre ne lui a pas pu retenir, ne l'est pas pu retenir. Il est sorti victorieux sous la croix. Il a dit, Père, Père, tout est accompli. Bien-aimé, il a versé son sang à cause toi et moi. Jésus nous a envoyé Les Saint esprit pour nous orienter Pour nous diriger Pour nous montrer la voie Pour que nous puissions opérer Selon la parole de Dieu Non selon notre connaissance Non selon notre vouloir L'homme est limité Mais notre Dieu N'est jamais N'est pas bien-aimé. Notre Dieu Est éternel et ils sont de les et les reins. C'est lui la bonne orientation, bien-aimé dans le Seigneur. Ta façon de faire nous déraisonne, oh bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin que tu reviennes à la raison. Regarde un peu ce qu'il y a eu pendant les maths. de l'équipe de, de, de, de nationale du Congo, RDC. Les personnes sortent avec des opportunistes pour parler de n'importe quoi. Le Seigneur, lorsqu'il vous dit quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, cest à sa parole reste indolibile. Ça ne change pas. Ne venez pas avec vos pensées d'opportunistes d'émergence. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin qu'il soit honoré. Lorsque tu l'honores, lui aussi va t'honorer. Jésus honore ce qu'il honore. Si tu n'honores pas Jésus, il ne va pas t'honorer toi aussi. Quitter la léthargie du mobilisme. L'immobilisme est bien aimé dans le Seigneur. Éviter de de plonger les gens dans les, dans, les, dans les imaginations intermittentes. On a besoin du concret, du vrai. Ce que j'avais dit autrefois, l'authentification, c'est-à-dire l'original. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour nous un soutien, juste pour nous rappeler nous mettre en exergue à ce que nous puissions collaborer, œuvrer dans les champs de Dieu avec responsabilité et être conséquent dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, pour moi, votre serviteur de Dieu, celui qui reçoit ces paroles auprès du Seigneur recommandé par lui-même, de parler de ce par chaque mercredi, le troisième jour, le jour de sa résurrection, de vous mettre au parfait, à ce que vous puissiez parler des choses telles qu'il a été inscrit, par lui-même le Seigneur. Soyez bénis, partout où vous êtes, c'est votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani, qui vous parle depuis le Canada. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et nous allons nous revoir le mercredi prochain quand le Seigneur nous permettra. Je vous aime tous.